et... Voilà. <rire> bon, Émilie. Oui. Émilie, tu viens de passer trois jours dans mon atelier à Saint-Nazaire, euh, donc sur euh, la formation Rosel expert. Et donc, oui. euh, c'est quoi cette idée euh, bah, Alors, c'est une idée un peu folle. C'est qu'il y a une semaine de ça, je me suis retrouvée à, à signer les papiers d'une crêperie pour ouvrir, ah ouais. enfin, euh, acheter une crêperie pour ouvrir le 1er juillet. Là, voilà, Là. dans un euh, mois. C'est venu comment cette idée-là euh, Bah du coup l'année dernière, je travaillais, enfin euh, je travaillais en Bretagne, du coup euh, Finistère, euh, à Crozon, enfin à côté de Crozon, ouais. Ploumodiennes. Euh, je travaillais dans un camping, puis euh, j'avais vu une annonce comme quoi euh, une crêperie cherchait euh, un plongeur. Ma mère me dit allez fonce, vas-y, faut du taf, c'est l'été, faut travailler, faut travailler. Bah, ouais. Je dis ok. Du coup, je me présente. Premier service, on s'entend super bien. Donc, euh, Gilles et Valérie, si vous passez par là. Gilles <rire> <rire> et, et, euh, et Valérie, qui sont un euh, et sœurs, Et qui travaillaient ensemble, du coup, euh, l'été, quand je les ai rencontrés. Et gros coup de cœur amical. Et du coup, euh, bah, cet été, je devais retravailler avec eux toute la saison, ouais. en tant que soit plongeuse ou, euh, ou, sa, ou service, peu m'importe. Et, euh, et en fait, il se retrouve que bah, du coup ils n'avaient plus de crêperie parce que à la base c'était un ils étaient en location de un an oui. avec promesse de vente du coup l'année après et la dame a rompu la promesse de, de vente du coup ils se retrouvent bah, sans, sans crêperie, enfin ça les embêtait ouais. quoi du coup ils ont j'arrête pas de dire du coup oui, <rire> euh, voilà. je, je te baptisais mademoiselle du coup et... donc euh, c'est très bien et de ce fait ouais. <rire> okay. ils ont cherché un nouveau, euh, un nouveau lieu et ouais. ça s'est trouv... trouvé à Morgat, qui est un, un restaurant qui... qui a fermé et qui cherchait preneur. Ouais. Valérie a sauté sur l'occasion. Gilles l'a suivi, mais un peu, peut-être, enfin, motivé, mais un peu réticent. Ouais. Et du coup, au final, j'attendais qu'ils me disent Oui, on achète, c'est bon, tu travailleras <rire> avec nous. Et au final, non, parce que Gilles ne voulait plus trop. Ah. Et dommage. Et au final. Euh... Et eh ben c'est moi qui ai pris sa place. <rire> Alors donc, juste pour situer, toi, tu es, es toute jeune, tu as 22 oui, ans. C'est ça. Euh, ça ne te, te fait pas un peu peur tout ça, non ou pas ou... Euh, Si, un peu. Mais ouais. euh, bah, c'est un coin que j'aime bien. Enfin, je suis confiante quand même. Enfin, ouais. Valérie a de l'expérience. Voilà. Valérie je... est déjà crépière. Ouais. Hein, D'accord. Et donc, toi, tu vas, tu vas être là, bah, tu, tu vas être à 50-50 avec elle. Mm. Et puis tu, tu es venu à, à prendre avec moi pendant trois jours. Oui. Euh, alors, ton vécu, c'est quoi là, ici, pendant trois jours euh, bah, C'est cool. Au début, j'avais peur d'arriver et d'avoir signé cette, cette crêperie, ce, ce, ce duo. Et d'arriver ici et de me sentir pas du tout à l'aise, en fait, dans le milieu de la cuisine. Enfin, ouais. de, de me dire bah, que c'était peut-être un mauvais choix. Et au final, ça m'a grave réconfortée. Je crois ouais. que c'est vraiment ce que j'aime faire et ce que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait ça oui, plus tôt. Non, mais en <rire> mais... même temps, es... parce que tu as eu une expérience crêperie, même si tu étais en plonge et mm. puis en aide culinaire un peu de temps en temps, comme mm. tu m'as expliqué, en même temps, tu as vu des choses. Ouais. Tu as vu comment on se faisait un service. Mm. Euh, tu as vu comment parfois il fallait envoyer un petit peu. Euh... Ouais. et euh, Vas-y, Émilie, prépare-moi ci ou prépare-moi mm. ça. Donc, tu n'es pas étrangère à tout ça. Quoi. Mm. Et... Et donc, on a, on, a, on a vécu ces trois jours-là ensemble. Est-ce qu'il y a des techniques, des choses qui, qui se sont éveillées en toi bah, Du coup, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est vraiment ce, ce, le, la... Comment je peux dire Revisiter le sarrasin par exemple ouais. avec des tagliatelles et tout ouais, plein de choses, Je trouvais ça hein. ouf parce que moi j'étais enfin un peu la Bretagne bridée en mode crêpe ça hein. rassure c'est oui, un bon tu fais partie des Finistériennes qui ont inventé la Bretagne c'est ça c'est ça, ah, ça. <rire> et ouais non du coup cette idée de en fait tous ces trois jours ça résonnait vraiment avec les idées que Valérie avait déjà en tête dans en reprenant du coup ce, ce restaurant et du coup, j'ai pu vraiment creuser moi, et du coup, je vais pouvoir vraiment apporter ma pierre à l'édifice en ouais. apportant des nouveautés, et déjà qu'elle avait pas mal d'idées, enfin beaucoup, vu que j'ai tra... enfin, pu voir tout ce qu'elle faisait l'année dernière. Et je trouve qu'avec ce renouveau, de, aussi avec le Covid, apprendre à faire de la vente à emporter, de savoir comment on peut gérer ça, et enfin ouais. comment amener de la nouveauté à la crêpe, du coup, je trouve ça hyper intéressant, ouais. enfin, nouveau, et, et, et, Oui, oui, c'est clair. Moi, euh, moi, moi, je pense que de toute façon, quand on ouvre une crêperie mm. aujourd'hui, tu as intérêt, tu n'as pas le choix, ouais, c'est d'imaginer qu'il qu faille t'en sortir si toutefois il y avait un reconfinement et ça, on ouais. ne se le souhaite pas. Mais euh, il est évident qu'il faut savoir apporter d'autres services et mm. peut-être même en dehors de toute période dite de pandémie ou autre, ou d'interdiction quelconque, euh, c'est de pouvoir peut-être, même mm. avec des services euh, normaux, mm. d'apporter un complément de vente. Ouais. Ben, un complément aux clients pour des, pour des meilleures ventes. Mmh, euh, cool. Donc voilà, et puis donc, euh, toi, tu ne savais pas réellement du tout tourner trop ni le froment ni tout. le sarrasin. J'avais essayé avec Valérie entre deux, trois commandes de clients, mais qu'est-ce ouais. que j'étais nulle ni... <rire> On <rire> là, gros pâté ouais. Mais là, c'est bien. Ah, <rire> c'est bon. bien, tu te débrouilles très bien. Ce hein. n'était pas, pas trop lourd d'insister, tu, tu te débrouilles bien. Et puis, alors, est-ce qu'il y a d'autres choses Quelles sont les idées qui sont venues là, toi, chez toi les idées qui sont venues bah du coup c'est ce que tu évoquais avec les spécialités à pas montrer sur la carte enfin ouais. garder des spécialités pour soi et vraiment les les vendre pas le jour pas forcément le jour le jour mais à la semaine pour ouais, un peu les, appâter les, le client les enfin des suggestions des éditions oui, limitées choses comme ça Mais en fait ce qui m'a vraiment enfin ce qui m'a vraiment plu aussi c'est ce côté enfin un peu business enfin, de comment je peux vendre mon produit enfin me valoriser moi c'est ça que vraiment je savais pas et ouais. j'avais un peu un peu peur et du coup ce bah, ce, ce fait d'apprendre justement, par exemple, à garder des spécialités pour nous et euh, du coup de valoriser notre travail, je trouve ça hyper cool et je vais vraiment ouais. l'apprendre à Valérie et Gilles. Oui, plutôt que d'avoir des grandes cartes, mmh. bien que la carte initiale, celle de l'année dernière, ne soit pas lourde et c'est très bien, mmh. c'est d'apporter des, des choses nouvelles. Euh, D'accord, ça, ça c'est des choses qui est retenu, donc évidemment, mm -hmm. euh, j'en profite pour le dire ici, euh, on se fera certainement un, un petit rendez-vous téléphonique ou autre avec mm -hmm. Valérie, pour justement essayer de cadrer les choses comme ça, ça être mm -hmm. bien. Et puis effectivement, bah, pour en revenir à ta, à ta jeunesse et à ta première expérience d'entreprise, tu n'as que 22 ans, donc mm -hmm. euh, tu as plein de choses devant toi, et ouais. puis que, bah, il ne faut, faut pas avoir peur, la preuve, c'est l'exemple même qu'il faut se lancer, même si les périodes sont difficiles, parce que... Mm -hmm. Des périodes difficiles, il y en a eu d'autres il y en aura d'autres. Mmh, la sûr. vie continue. Quoi. Mmh. Donc voilà, moi j'ai, on va pas aller euh, trop plus en avant, moi j'ai été vraiment euh, très contente de partager ça avec toi parce que oui. ça m'a permis de rester jeune pendant trois jours. <rire> <rire> <rire> et puis euh, voilà, donc euh, ce sera, la crêperie s'appellera comment C'est le baradose. Le baradose oui. Alors ça viendra certainement, la crêperie, à le... commencer. Ah, « Ados », c'est le. C'est Barados, ça veut dire euh, le paradis en breton. Petit ah, paradis. Ah, d'accord. Donc Baradosig, c'est le petit paradis. Alors oh, maintenant, ce sera qu'après du paradis. C'est ça. D'accord. Et c'est situé à Morgat, à côté de Crozon, au monastère. C'est la baie d'Audierne Il me semble, je ne vais pas dire de bêtises. Oui, mais moi, des fois, je dis des bêtises aussi. <rire> Donc euh, les gens regarderont sur, <rire> <rire> sur Google Maps. On euh, ben, va te sauter, euh, pas que de la chance, mais ben, d'y aller à fond. Mm. Hein, et puis, euh, toujours, comme je dis, de faire bon, simple. Oui. Et puis, il euh, ne faut, faut pas oublier aussi une chose que j'ai essayé de. Non, même tu l'as bien capté, c'est qu'il mm. ne s'agit pas de faire que bon, il faut savoir animer ce lieu aussi. Oui. Et, euh, et ben, les, les gens, ils viennent, ils viennent pour euh, ta cuisine et ils viennent aussi euh, parce qu'ils s'y sentent bien. Mmh. Mais maintenant, euh, bah, toi et Valérie, vous serez les patrons ou les patronnes oui. à, à vous de mener la barque. Oui, ça va être drôle. <rire> en tout cas, merci d'être passé me voir, d'être venu dans mon ici. établissement, me voir. <rire> choisi moi. Euh, et comme tu disais, tu m'as ouais. choisi parce que tu m'as trouvé très beau. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. <rire> <rire> Grossement. <rire> c'est trop bien. En tout cas, bonne route. Merci. Et puis à très très bientôt. Salut Salut, Salut. <rire>